Youtube Je me retrouve avec un ultra si on gagne la game, il gagne un casque de ouf de chez Astro Gaming, le dernier de la collection. Ça s'est trop bien passé j'en dis pas plus, regardez la vidéo, pensez à liker et commenter si vous aussi vous voulez un casque, bisous J'ai regardé la vidéo hier où t'es passé niveau 1000 Ah ouais, enfin enfin gros, première fois en deux ans que j'arrive à passer le niveau 1000. En même temps j'ai vraiment joué comme un taré le mois de septembre là Là il ouais, euh, ouais, ah, ouais. a pas à chier Ouais, je vais sur tes le plus possible hein. <rire> Les midi, les soirs, ça dépend euh, Merci beaucoup Foulet Ouais, ce matin vers Ensuite j'avais j'avais livre pour les manger puis là quand je reprends je tourne avec toi Allez, <rire> impeccable ça Il est abonné Vu qu'il est étudiant, c'est pas sûr qu'il ait les sous Je propose qu'on euh, qu lui demande son euh, qu'on fasse les choses en plusieurs étapes les gars Qu'on lui demande d'abord son pseudo Twitch un de vous qui essaie de lui offrir l'abonnement, voir s'il est sub. Et si on voit qu'il est déjà abonné, c'est la victoire. Et s'il l'est pas, il a un sub offert, il est content. C'est quoi ton pseudo sur Twitch, du coup Banavix. Ça s'écrit comment B-A-N-A-V-Y avec un X majuscule à la fin. Ok. En c'est mon prénom à l'envers avec les initiales de Non. Tu t'appelles Jean Porne Nah. <rire> Quoi Mais attends, comment tu t'appelles gros XIVANAPAPO Non, Yvan. Ah, mais, Et euh, mais comment tu, euh, comment il peut y avoir Ivan Ça commence par X V-A, V-A. Non, le X en plus parce que euh, sinon il euh, n'y pas assez de séance c'était Les modos, enlevez le il y Y'a un mec derrière toi. Ça va en bas aussi. Oh. Saute, saute, saute, hélico Non mais ta race Eh hey, hey, euh, Eh Nova euh, T'as un arra... Une... Quoi Ah y'a un... C'est tu peux écrire si jamais. Y'a un mec là-bas. C'est bon, j'ai écrit. Ah ouais, Panavix Panavix, c'est bon. J'ai, OK. Impeccable. Ah. Bah, c'est pas la mort, Message reçu. suis oh, papy, mon miamion. Message reçu. Oh. Shinshigo. Old timing, all timing la... Mais c'est horrible le manque de chatte que j'ai, gros! Ce cassos, il venait de. Ah oh, putain, et l'autre, il. Oh putain! Bon, allez, go! On va y aller. Bien, ouais, on va essayer de tuer la. La cible. Bon ben bah, nickel on a de quoi acheter la caisse poulet. Y'a y a des, des joueurs un peu dans ta classe Enfin d'autres gars avec qui tu joues Euh ouais de autant ouais autant on joue à 3 là en ce moment un peu moins mais. C'est bon. cool Non mais, le mode euh, Battle Royale, je le fais plus tellement, quoi. je joue beaucoup en français. Tu parles avec quoi comme casque En euh, classique, j'y là. Tu joues sur PC Non, sur Play. Mec, si on gagne ce game, je t'offre un astro, ok Sérieux Vas-y. Hein ça marche. Ah, je, suis je suis fournisseur de matériel. Où là. Hein. Ah bon, y a personne. Je sais pas pourquoi je suis allé là. T'as vu la voiture devant Allez, Allume, poulet. Allume, allume. Attends un peu, attends un peu. Tu vas avoir un... non, euh, le sniper, le sniper. Mets la tête. Allez hop, vas-y. C'est pour toi là, c'est cadeau. Attends un peu. Ah, là, c'est bon. Dommage. Mec, j'ai touché à, à l'équaliseur de, oui, pas de pas mon pas. menu sous l'écran. Vous, vous pouvez pas le voir, mais j'ai un, un gros truc. Euh... En LOL. Euh, dans... T'as vu ta map ah ouais. Bien joué, poulet. Okay. T'as vu, il y a une team qui va arriver là. Ok Vous les interceptez gros. Allez, monte, monte, monte. On y va comme si on avait le coffre plein, ok Bien joué. Tu régales. J'espère qu'on va la gagner gros, j'aimerais bien lui offrir. Vous y croyez chat dans cette game T'as un drone toi ou t'as un truc ou t'as rien Euh j'ai l'arc Oh trop bien ah bon, allez, Moi j'ai rien Je viens de tilter Je vais acheter un drone là Tu pris sa clé mort ouais, Je, est... je l'avais pas eu non plus, moi, je l'avais paralysé Je suis à 50 qu'il a chaud Non, à 40 Je à 50, il faut, il est sans fil mais il faut, du coup avec le stream il faut paramétrer plein de trucs bon, On l'a pas fait ah oui, mmh. ouais. Descends, viens avec moi ouais. Il a sauté y a du monde partout. Hein. Je pense qu'il y a trois équipes là. Ouais, ouais. Y a une balle de sniper qui est partie. Demande de tir sur ma cible. Strike 3, bien rangé. Première bacthée. J'ai eu une équipe. T'as pas eu un truc ici T'as eu non mais on Et... as sauvé la game Tu viens de sauver voilà. la game Bien joué Je m'attendais pas à ce qu'il soit là en fait Imagine t'es étudiant T'aimes bien jouer au jeu Tu joues avec euh, le mec que t'aimes bien Hop tu gagnes un petit casque Moi je vous rappelle les gars Pourquoi est-ce que j'ai une sensi qui est démesurée C'est parce que j'avais pas, pas assez de thunes Pour m'acheter un grand tapis de souris Du coup je devais apprendre à jouer sur un tout petit Eh ouais je pense dans tous les cas. En vrai dans tous les cas je pense qu'on va... On va lui faire plaisir tu vois Mais euh... La victoire serait mieux quand même Ils sont toujours au même endroit ces gens Tu lui mets une balle de snipe Attention oui. le drone n'a plus de carburant Retour Pas loin poulet Là à cette distance tu, oui, tu, tu mets un bon millimètre au dessus tu vois Je les, je les knock et je lui ai racheté une balle dans le bidou. Ouais j'ai tenté à travers le mur mais je pas réussi. Tu shit oh Non mais J'essaye comme toi hein. <rire> ah bah t'as le, le même que moi les qui des Mais qu'est-ce qu'il j'ai... Aïe aïe aïe. Allez on y va, on y va à Patoune, on va se les faire. Me finis pas, me finis pas, me finis pas, me finis pas. J'ai knock son collègue, mais il en a eu rien à foutre, gros. Il va à son pote. Euh, attends, je vais essayer de te mettre un ping. Tiens, prends cette voiture. Mais gros, je viens d'y penser, t'aurais pu le tuer. Tu sais, t'as l'arc. Ouais. Là, tu tirais la, la flèche. Nox en un et après, tu utilises l'arc, ok Tu sais qu'il reste le mec en bleu. Tu le sais. Ouais. Là, décale-toi là, là, sur la gauche. Tranquillement. Petit à petit. Là, tu... Encore, encore Dommage. Voilà, nickel. Bien joué. Nice. Allez, réanimation. Recule pas, recule pas. Colle toi contre le mur vert. C'est bon, t'es bien. Là, redécale-le. Tente-le, tente, tente tente-le, poulet. Hop, tu l'as vu. Nice, l'arc maintenant, l'arc poulet. Ah, trop. Vois si ça peut faire un dégât Ouais il est bien, bonne hauteur Non ça touche pas Laisse tomber ça touche pas Prends la voiture et barre-toi poulet Mais Joli, joli, très joli Noc Merci poulet okay. Je retombe là où je me suis fait buter Et rejoins-moi on, on va aller fumer cette fois-ci bon, Je prends la voiture et t'arrives Mais j'ai vu euh, ouais, t'inquiète J'ai une voiture qui arrive sur toi aussi. C'est cool. Ne viens pas sur moi, je suis remort. Je vais chercher un peu de thunes, j'ai 3400. Vas-y poulet. Elle est belle hein. Elle est belle, mais c'est ouf ce que je lui ai pris hein. T'as fait quoi ben, juste j'ai sauté pour prendre l'info et pendant ce saut il m'a tué. Y'a un camion qui t'arrive de. Oh mon dieu. Là, exactement là où t'as regardé frérot. Exactement là où t'as ah ouais. regardé il y avait du monde. Du coup, euh, mais ce que je vais faire c'est que je vais atterrir à... à côté de toi. Tu veux qu'on essaie de les tuer ouais. les... les campeurs ici 200. Il y a deux équipes en, je... en a pas que. Tu sais où il y a une arme que je pourrais prendre pour t'aider dans le bâtiment, j'ai pris les, les tuines. Okay. Ils sont en train de se faire et tout, hein, ici. La cible ouais. Ici, il y a une 2 Vas-y, on va attendre le colis. J'arrive avec toi. Ouais. Je suis en train de guetter leur, leur bâtiment. Bien joué. Euh... Des plaques par hasard ou pas du tout Ouais, pas sûr. Je te prends ça avec euh, 18, 18 balles de snipe, s'il te plaît. Merci beaucoup. Nickel. Comme ça, on attend que le colis tombe. Viens avec moi par la gauche. Parce que la droite, ça va être bouchonné. On voit bien que ça tire. Là, il faut juste espérer que le colis ne tombe pas à droite. qu'il tombe plutôt sur notre gauche, etc. Il y a une voiture qui nous fon fonce dessus. Quasiment crack, viens, on court, on court sur le colis, on s'en fiche du mec derrière. Je l'ai quasiment crack, mais j'ai plus de balles. Où à la fête Ouais, c'est ça. Il y a une autre équipe devant, sur la route. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ils viennent de partir en voiture. T'as plus de plaques c'est ça poulet Euh non Je t'ai mis une plaque par terre Deux mecs ici bon, Eux on va les tuer, ce sera nos, ce sera nos sacs à loot, c'est grâce à eux qu'on va gagner Il est juste devant vous Très très belle tête, joli Vous avez des plaques les tiens J'en ai un. C'est bon ça Une seul. seule. Euh, Tu peux me la passer. <rire> oh. Et euh, tiens, mais tiens, viens, on va s'en acheter. Derrière, il faut juste qu'on clear correctement le shop derrière pour être sûr qu'il nous arrive pas à malheur. Chat, on lui offre le A40 ou le A50 Droite Droite oh, Il m'a réanimé trois fois dans la game, les gars. Moi, je dirais qu'il mérite le meilleur, tu vois. Oh. Ils sont juste devant nous. Je dois faire la diff maintenant. Deuxième ou pas Je sais pas, je pars sur sa position, gros. Je... Il y a toutes les plaques qu'on veut ici, gros. Je crois qu'il y a un mec allongé au cimetière. Il y a un chien crevé allongé au cimetière, frérot. Il est à terre là-bas. Le mec en vert là Ouais, oh, ici là, ouais. Je te l'ai volé. C'est Viens, on va prendre cette reach. Il reste deux équipes. Est... On, est en... on est super. On est en 2v2v1. Hein. Ça push ouais. oh. oh, derrière nous, derrière nous. Non bah bon, elle m'attendait, elle m'attendait, elle a, tourné, elle a... Il en reste plus qu'un. Il arrive sur toi, il monte là où t'as tué le gars, il est en train de monter. Juste derrière Ouais, en, en bas. Il est en, en bas. Et c'est la win mon pote ah, oh, Magnifique Let's go Oui ah putain La win était les Ah bah super ça 20 kills, parfait Ah je me suis rattrapé de mes trois morts les gars Je me suis rattrapé Rosebit, t'es là Ouais Ouais je suis là Vas-y bah du coup gros, grâce à, bah, au, au petit partenaire à astro qu'on a, bah, on va t'offrir le... J'ai demandé lequel tu méritais, et ils m'ont dit le meilleur les Ultras. Donc euh, t'as le, A5, ah. le A50 qui va venir, mais pour ça gros, écoute bien, il y a Tatanus qui va, euh, qui va te, te MP, euh, donc il faudra ouais, que, ouais. que tu lui envoies tout ce qu'il te demande, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, blabla, bla. et, euh, et d'ici une semaine tu l'as quoi. C'est super sympa mec. Bah J'ai ma poule, je suis trop content pour toi, et il est 14h ah, 14 cool. mec, tu vas être en retard encore ah, je suis déjà en retard, c'est pas grave Je suis déjà en retard, eh, vas-y eh, Je, je, je, je, je t'abandonne avant que tu sois trop en retard, des bisous poulet Je montrerai qui, t'inquiète, j'aurai une, une, une preuve <rire> Ça roule, Bisou, bisous mec Allez, je te remercie, salut, salut <musique>